La formation à tous élus, ça ressemble à quoi Tous élus, c'est une formation gratuite, accessible à tous et compatible avec tes journées. Le but, Te donner les clés pour comprendre le fonctionnement de ta commune, la vie politique locale et pourquoi pas t'y impliquer. L'idée, que chacun ait réellement accès au droit d'être candidat. On te donne les clés, après, c'est à toi de jouer. La première étape, c'est la websérie Pourquoi pas toi 9 épisodes de 2 minutes pour se réapproprier la vie de la cité. C'est deux épisodes par semaine pour commencer tout doux et à la fin, un coup géant pour passer à l'étape d'après, la préparation de ta vraie fausse campagne. Un grand jeu en ligne avec sept défis pour commencer à créer les contours de ta campagne, mais aussi et surtout te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux agir Où est-ce que je veux aller Avec qui et comment Tu repars à la fin avec ton kit de campagne personnalisé avant le début de l'été. Pour la suite, ce sera à toi de décider si tu veux réellement te lancer dans la folle aventure des municipales. Et on sera là pour t'accompagner sur des besoins plus précis et personnalisés. Tout au long de la formation, tu auras la possibilité de te connecter avec des personnes sur ton territoire qui suivent aussi la formation et pourquoi pas vous rencontrer. Alors tous élus, franchement, pourquoi pas toi